Bon, là je résiste pas, je vais vous faire un petit truc sur le répétiteur. Alors, comme j'ai dit dans une autre vidéo, j'en étais pas très impressionné avec Axio 7 parce que je trouvais que c'était compliqué et puis. Et puis, j'arrivais pas à faire ce que je voulais avec. Mais avec Axio 8, alors là, les choses ont pas mal changé, du moins moi, je... sinon c'est moi qui ai mieux compris. Et maintenant, euh, je suis en train d'explorer tout ce qu'on peut faire avec le répétiteur. Et franchement, euh, je suis très content. Euh, je vais commencer par vous faire quelque chose de tout simple. C'est un tableau. Alors, je ne sais pas si vous êtes comme moi. Euh, moi, j'ai déjà essayé d'utiliser le tableau. Voilà, le tableau, le widget tableau. Et franchement, je n'ai pas été très, très, très impressionné. Hein, parce que... Alors attendez, où est-ce qu'on fait ça euh, je ne sais même pas ouais, je, il faut choisir de, pour mettre des colonnes on peut le faire hein. voilà, je peux ajouter des rangs je peux ajouter des colonnes, des colonnes hop Donc, bon, je peux faire ça, mais c'est quand même très très statique et euh, à l'époque, je ne sais pas si avec Axe 8 c'est différent mais on pouvait même pas ouais, on pouvait même pas fusionner on ne pouvait même pas fusionner les cellules. c'était quelque chose de très, très frustre et on ne pouvait pas faire grand-chose avec. Et surtout, ce n'est pas dynamique. Si vous voulez ajouter des rangées dans, le, dans votre tableau pour une maquette dynamique, eh bien, euh, ben, ce n'est pas possible. Le seul moyen, c'est d'avoir un panneau dynamique avec deux versions différentes de votre tableau et vous imaginez que si par la suite... Eh bien, vous voulez changer quelque chose comme, euh, je sais pas, le, la tête des en-têtes, eh Ben, c'est la croix et la bannière, parce qu'il faut le changer partout. Euh, c'est vraiment c'est vraiment casse-pied. Par contre, avec le répétiteur, on va pouvoir faire ça très facilement. C'est vraiment très bien. Et donc, je vais essayer de vous montrer comment faire vite fait. On même, même sélectionner ce casse-pied. Donc, je vais commencer avec un petit tableau hyper simple. Euh, bon on va faire attends, hop, on va commencer avec une petite en-tête euh, on va appeler ça tableau hyper simple hop. Euh, on va créer trois colonnes admettons euh, admettons le nom le prénom et un montant pourquoi pas c'est pas très c'est pas très sorcier Hop, on va prendre le, un libellé, ou peut-être, euh, non, peut-être pas un libellé, une boîte. Hop, on va prendre une boîte, une boîte, on va dire c'est le nom, hop. Bon, je suis pas très grand pour que ça tienne bien dans la page. Ok, donc ça, c'est pas très compliqué. Donc pour l'instant, je n'ai pas touché le répétiteur. Moi, j'ai trouvé que c'était plus simple de faire euh, euh, avec les têtes de colonne et les captions et tout ça en dehors du répétiteur. Donc maintenant, je descends. J'ai je toujours du mal à trouver ces trucs. Ah voilà, tiens, elle est là. Allez hop. Voilà, voilà mon répétiteur. Bon, ça paraît très intéressant comme ça. Et ce que j'ai trouvé un peu déroutant au départ, c'est que avec le répétiteur, on sépare le, les données du formatage. En plus, on fait le formatage des, euh, des rangs une seule fois. On n'est pas obligé de reformater tous les rangs. Je vais essayer de vous montrer comment ça marche. Donc, On va lui donner un nom d'abord mon répétiteur hop. ça il apparaît ici euh, et si je filtre et je montre aussi ceux qui n'ont pas de nom et vous voyez que sous mon répétiteur j'ai un rectangle ben voilà effectivement j'ai un rectangle euh, donc alors, bon, ça, je ne veux, veux pas montrer ceux qui n'ont pas de nom, parce que tout ça, ça ne m'intéresse pas. Je choisis de nouveau. Alors, deux choses à remarquer. Vous voyez que donc, dans les propriétés, on va agrandir ça un peu pour voir mieux, j'ai une colonne avec un nom par défaut, et puis trois valeurs par défaut. Et ici, j'ai euh, le répétiteur il a un on-item-load, et en fait, ça va être affiché en boucle. Et il va, vous pouvez changer, ajouter les cas de figure comme vous voulez, avec des conditions. Donc ça devient vraiment très très souple. Et vous voyez qu'il dit set text en rectangle equal to item column 0. Ah, ça veut dire quoi ça C'est pas très très net. Bon, déjà, column 0, c'est ici. Donc je devine que ce qu'il fait, c'est qu'il fait le texte, il met le texte sur le rectangle qu'on a vu tout à l'heure, et il le fait en égalité à ce qu'il y a dans la colonne, et il boucle sur ça jusqu'à ce qu'il a traité toutes les données. Donc la première chose à faire, c'est qu'on va mettre les données qui nous intéressent. Oh, on va dire que, premièrement, donner des noms un peu significatifs. Donc, ça, c'est le nom. Ça, c'est le prénom. Oups. Alors, oui. Ah, ça, c'est un peu embêtant. Hein. Pas d'accent, pas d'espace, etc. Je sais pourquoi, mais c'est comme ça. Donc, euh, prénom. Montant. OK. Et maintenant... Donc, on va dire blanc, André, mille, noir, euh, désiré, mille cinq cents, et bleu. Ok, vous voyez que, au fur et à mesure que j'ai tapé, bien, les valeurs correspondantes sont arrivées ici. Et d'ailleurs, si j'en ajoute une autre, euh, on va mettre « tiens jaune », pourquoi pas. Et bien, il ajoute automatiquement une ligne. « Jaune, euh, Denise, et hop. » on va lui donner deux Voilà, c'est beau. Alors, donc, j'ai mes quatre euh, rangées, les quatre rangées sont ici, mais euh, je n'ai pas vu apparaître les autres données, qu'est-ce qu'ils sont devenus. Alors c'est là, en fait, il faut passer en deux temps. La première chose, c'est qu'on double-clique là-dessus, et vous voyez que c'est mon répétiteur, et voilà un rectangle. un peu plus grand. On va appeler ça prénom ou plutôt nom pardon nom. Hop. et du coup là, vous voyez que j'ai le nom là. Pour faire apparaître les autres données Hop. on va on appeler celui-là prénom et puis on va faire un autre et on va appeler ça montant ok, super ok, donc je reviens alors vous voyez que ça c'est pas exactement terrible, donc je vais juste remettre ça en état donc ça c'est euh, donc ça fait combien euh, Ça fait 157 de large, je crois. Euh, oui, ça fait 157, 157. Donc je prends tous 157. Donc on va faire pareil avec cela. Donc je reviens dessus ici. Donc ça, ça fait 100, 100, 157 ça aussi c'est 157 j'aurais dû regarder ça avant bon, évidemment mais quand on fait ces petites vidéos des fois c'est pas absolument parfait on va bouger ça un peu à côté Maintenant, si on regarde, c'est de vrai, à peu près impeccable Voilà, donc maintenant, c'est beau, j'ai mes les, les lignes qui apparaissent en dessous de mes têtes de colonne. Oui, ça, c'est pas très compliqué. Et maintenant, eh bien, la seule chose à faire, c'est qu'il faut qu'on fasse apparaître les autres données dans euh, les lignes. Alors, comment je fais ça Là aussi, c'est très simple. Je reviens dans les propriétés du répétiteur. Je double-clique là-dessus. Et voilà, vous voyez que donc, je vais dire que le montant, ce sera la valeur. Alors ici, je vais dans les fonctions, c'est un peu chiant, mais bon. Le repeater, eh bien, logiquement, c'est le montant. Allez, hop. Et le prénom ben, logiquement ce sera pareil on va celui là hop oh, le prénom et voilà je clique sur ok et bingo voilà mon tableau c'est formidable alors ça c'est vraiment très formidable alors maintenant je veux quand même faire un peu de un peu plus de, de, de formatage donc ben, on revient Ici, on va dire que celui-là, on va le cadrer à gauche. Celui-là, on va le cadrer à gauche aussi. Et celui-là, on va le cadrer à droite, parce que c'est un montant. Et on va quand même euh, lui donner un peu plus de place, un peu, peu de marge sur la droite. Donc, Right Padding, on va dire que c'est 15 pixels. Enfin, hop. Voilà. OK, on fait ça, je reviens là-dedans. Et voilà, mon formatage qui est fait comme je voulais. Alors, à quoi ça va Alors, on va juste ajouter une dernière petite chose. Si je reviens dans les propriétés du répétiteur. Euh, Est-ce que c'est dans les propriétés Non, pardon. Dans les propriétés, c'est dans le style. Et là, je peux dire que je veux... Euh, un fond, un background qui alterne. Donc, on va dire que c'est une euh, petite grisé vraiment minimaliste. Ça alterne. Et c'est du blanc. Hop. Ok. Voilà. Donc ça devrait, ça devrait aller, je pense. Alors, il y a d'autres dans... euh, voilà. choses, mais je ne vais pas essayer de les traiter maintenant, mais vous voyez que vous avez de la pagination. Vous pouvez aussi faire une disposition horizontale plutôt que verticale. Tout ça, pour l'instant, on va rester sur ce qu'il y a de vraiment plus simple. Donc, si je fais un preview, on va voir à quoi ça ressemble. Pas tout à fait à quoi je m'attendais. Um, item background, comment ça se fait? Uh. Background, comment ça? Alternating. Est-ce que là c'est mieux? Je ne pas... Merde, alors... Ah, suis-je bête Évidemment. Ha. Et ça, quand on fait ces trucs-là, c'est faut faire attention. Euh, ces ces choses-là, on ne voit pas parce que... En fait, si je reviens, si je bouge ça un peu de côté... vous voyez que ça marche seulement alors ça c'est le genre d'erreur qu'on peut faire facilement donc c'est tant mieux que je l'ai fait pour vous le seul problème c'est que c'est au niveau du rang vous voyez qu'au niveau du rang on a bien l'alternance mais ça ne se voit pas parce que les différentes boîtes dans lesquelles on a ajouté le texte sont euh, opaques donc le blanc on le couvre donc voilà, on va revenir sur notre euh, ligne. hop, yep. ça on va la remettre en place. Et attendez, donc, est-ce qu'on peut faire ça Je crois qu'on peut faire ça. On mm -hmm. va dire que le fill color, l'opacité, c'est 0. Oh, Et voilà, du coup, on a la couleur de la ligne. Et je crois que finalement, ce background-color que j'ai mis là, je peux l'enlever. Euh... Tiens, je vais remettre un... Hop. Et je mettrai un... à 0. Parce que n'ai pas besoin parce qu'en fait, j'ai les couleurs alternées. Vous voyez ici. Donc, si maintenant je reviens, bien, ça se voit même dans mon truc. Ok, bon voilà, voilà. Donc euh, ça c'est très sympa. On revient... Euh, attendez, que je suis en train de faire. Hop, on revient à Firefox. Hop. Et voilà un tableau. Alors, bon, évidemment c'est un peu frustre, il y a des choses à faire sur les lignes et des trucs comme ça. Bon, ok, d'accord. Mais bon, c'est quand même un tableau qui marche. Et maintenant, on va juste faire une dernière petite chose on va ajouter un bouton qui nous permettra d'ajouter des lignes. Donc, euh, on va prendre un bouton. Allez, hop. Bon, évidemment, euh, dans l'operative, il faudrait un formulaire, dans une fenêtre modale, par exemple, quelque chose comme ça. Là, je vais le faire très vite pour vous montrer. Donc, là, j'ai un bouton. On va ajouter une ligne dans le, dans le répétiteur. Dans le nom. Euh, OK, d'accord. Donc, on clique. On clique. Qu'est-ce qu'on va faire Ici, en bas, dans toute la liste des actions. Oui, j'ai les actions pour les répétiteurs. Et les datasets qui vont avec les répétiteurs. Moi, je vais ajouter des rangs. dans mon répétiteur. Je vais cliquer là pour ajouter des rangées. Et vous voyez que, alors là, bon, il y a toutes les possibilités possibles et imaginables. Moi, je vais faire quelque chose de super simple. Je vais prendre euh, euh, le nom euh, je nom que je n'ai pas utilisé encore, euh, Justine, pourquoi pas, un montant, 1460, je dis OK, Crack, OK, et donc vous voyez, add rows 1, 2, more répétiteur. je reviens dans Firefox, J'ajoute une ligne, et voilà, tout ça fait automatiquement, sans problème, c'est beau, n'est-ce pas Et ça, ce n'est que le début. Là, je vous ai montré quelque chose euh, qui permet de dynamiser vos tables, en quelques clics, c'est super simple, et vous allez voir ce qu'on peut faire par la suite.